Cornebidouille contre Cornebidouille. Une histoire de Pierre Bertrand illustrée par Magali Bognol. C'était un soir comme tant d'autres dans la maison de Pierre. Toute la famille était réunie dans la cuisine et sur la table trônait un énorme potiron. Quand tout à coup, la maman de Pierre s'arma d'un grand couteau. « Non, maman, non Ne touche pas à ce potiron !» supplia Pierre. « C'est la sorcière corne-bidouille »« Quelle histoire amusante, mon chéri Et quelle imagination Tu devrais en faire autant pour tes rédactions !» Et tchac Elle coupa le potiron en deux.